Oui bonsoir chers auditeurs j'espère que vous allez bien Bienvenue à cette quatrième épisode Cette première partie du quatrième épisode du Wrestle Rock Podcast Déjà la quatrième épisode de sa jeune histoire Je suis Benoît Laferrière et je suis en compagnie de Jonathan Drapeau Comment ça va Joe? Hey, en forme. Oh et très bien hein? Cool, ouais, ça va bien, ça va bien Cool, puis euh, en ce 31 mai euh, On a vraiment beaucoup de contenu donc, euh, allons-y. On a décidé de commencer par la lutte professionnelle parce que probablement qu'il va avoir plus de contenu que dans la, la partie musique. Donc, c'est ça, dans le fond, euh, on fait toujours des recherches et tout ça puis on avait on vraiment beaucoup plus de contenu. Donc, euh, commençons tout de suite avec le premier, euh, la, la première nouvelle, en fait. Euh, tu voulais parler de Randy Orton, toi. Ouais Randy Orton. Figurez-vous que ce, le 3 mai dernier, ce catcheur de troisième génération, avec son grand-père Bob Orton senior et son père Cowboy Bob Orton junior, eh bien, il est devenu la deuxième superstar avec le plus de matchs télévisés de l'histoire de Monday Night Raw, avec 421 matchs à son actif. Le, wow. le détenteur de ce record est euh, le maire de Knox au Tennessee, vous l'avez deviné, c'est Kane, oh oui, vrai. avec 436 matchs. 436 matchs. 36 matchs c'est malade. Hein. Il est donc fort probable que Randy le dépasse d'ici la fin de l'année. Ben j'imagine là. C'est que... pas juste qu'il se blessera pas. Non c'est sûr. Euh, d'ailleurs... Euh... Je veux pas qu'il finisse, qu finisse comme Draws, <rire> Non c'est sûr. Puis euh, d'ailleurs à propos de Randy Orton, il oui. euh, y a comme un... De quoi qui est sorti récemment, euh, il semblerait que Randy Orton et plusieurs autres lutteurs de la WWE. Dans RVD? Oui c'est ça. C'est ça, je te vois euh... venir là. Cons on aurait consommé ou consomme toujours euh, de la marijuana euh, oh. durant les événements euh, de la lutte. Tu as fait une recherche à ce sujet? Oui, puis euh, honnêtement, je trouve ça un peu. Euh, je trouve ça un peu lourd. Euh, D'ailleurs, on, on en parlera dans, un, dans notre projet euh, de juin euh, que nous on appelle le projet McMahon. Le projet McMahon, les amis. Oui, c'est un, un secret bien gardé, mais on va vous en parler plus. Euh, plus en détail euh, dans les dans les prochains mois. Mais euh, si je pouvais une petite parenthèse juste avant de passer au prochain sujet. Oui, vas-y. Euh, pour l'avoir vécu, on a, on a passé nos vies dans les backstage, nous. Ben, nos vies, une dizaine d'années, <rire> C'est ça. Il euh, y a tellement de monde dans ce milieu-là qui consomme, on s'entend. Oh, ouais, ça se compte pas. C'est euh, capoté. Puis, euh, je comprends pas que dans leur pensée, ils se disent pas, mais c'est parce que des... Faut que tu penses juste à toi-même si tu fais ça. Parce que nous, on a toujours été éduqués qu'un combat, ça se fait à deux. Oui, bien sûr. Puis que la vie de l'autre personne dans tes mains. Fait qu'il faut que tu sois 100%... Faut que tu tes facultés à 100%, c'est ça. Faut que tu toute ta tête. Oui, oui, exactement. Comme, tu exactement. comme ça, quand tu sais. chauffes un char, comme euh, quand tu vas t'en va travailler. plusieurs qui sont pro-Marie pourraient en parler pendant des... Ils pourraient débattre avec nous, sauf que ça reste quand même que, honnêtement, c'est un peu le même principe que quelqu'un qui s'en va dans un arrêt bien chaud. Oui, on n'en pas de nom, mais... Non, non, tu sais. Mais euh, comme on vous dit, le projet McMahon, un sujet à suivre oui, exactement. Nous allons enchaîner avec maintenant Umberto Carrio. Vous savez qu'à euh, Raw, le 10 mai dernier, après être euh, venu défier le champion dans son Open Challenge, le championnat des États-Unis, parce que ça fait une couple de semaines que chez Mez fait ça. Il fait un Open Challenge à Raw, ouais, c'est son ça ça, du Il joueur. monte dans la rangée, prend le micro, euh, c'est moi le meilleur. Euh... Je défie euh, n'importe qui de venir euh, lutter contre moi, euh, je mets ma ceinture en jeu. Comme Honky Tankman, euh, ça ressemble 88, sauf que ça s'est fini mieux un petit peu pour. Euh, pour oui, C'est ça, ça puisque euh, on se souvient, il euh, y a quelques années, Honky Tankman avait monté dans l'arène, puis euh, c'est pas la bonne personne qui est montée dans l'arène, c'était Ultimate Warrior. Quelques années, ça fait 30 ans, bataille. Un hein, qui avait, euh, qu avait fait quelques cordes à linge et. Euh, son Big Splash. Son Big Splash, 1, 2, 3, est devenu le nouveau champion intercontinental, de la WWF. Euh, qui a brisé, en parenthèse, la streak de Hanky Tank Man. 428 jours, je crois. Ouais, ouais. je moi, Dans, dans je ce c'était euh... au moins 400 jours. Pas 300... Ah, je me souviens pas, mais bref. Ça faisait 428. En tout cas, Super. on fait une recherche et on vous le dire. Yes. Ouais. Eh bien, figurez-vous que par là, on va retourner à Alberto Carillo. Eh bien, le catcheur mexicain s'est en effet blessé en lui portant... Il s'est blessé en... contre Sheamus en lui portant un sunset flip bomb sur le bord du ring vers l'extérieur. Le move n'a pas bien été exécuté, voyant Humberto Carrillo ne se relevant pas. L'arbitre est venu s'assurer de l'état de santé du catcheur, ouais. qui lui a indiqué souffrir au niveau de l'une de ses deux jambes ou de la hanche. Le match a ainsi a été stoppé, et Schemes a tout de même été déclaré vainqueur et conservé son titre. C'est malade. Il y, y a tellement des risques. Des on bless... parlait tantôt de marijuana. Pis tout ça, des blessures imprévues. Il y, y, y a des blessures imprévues qui peuvent se faire sans consommation. T'sais, on voit une super de bon exemple ici t'sais. Fait que imaginez comment ça pourrait être dangereux si quelqu'un est sous l'effet de quelque chose puis que il est pas en mesure de retenir quelqu'un suffisamment quand il fait un mouvement. T'sais, il peut se passer tellement plein de choses là. Euh, j'ouvre une petite parenthèse mais je me souviens d'un euh, bon ami à moi Nicolas Prou à l'époque. Oui oui euh, oui. Salut euh, Nick en pensant. Salut Nick il avait fait de la lutte avec nous à Québec, puis ça s'est mal passé avec, euh, avec Mad Dog. Ah, euh... ouais oui. Salut, Martin. <rire> Salut. Puis, euh, il avait reculé dans le coin, puis euh, Martin avait perdu l'équilibre, puis euh, il avait malheureusement euh, cassé le fémur à, ah. à saab euh, C'est des images qui vont rester marquées dans ma tête toute ma vie. C'est des souvenirs que tu voudrais oublier, puis, mais, mais euh, tu peux pas oublier. Non, c'est ça. Puis, euh, tu c'est important, euh, honnêtement, de, de faire... Euh, de, de, de prendre soin de soi et de faire attention un, un accident est si vite arrivé je suis content euh, d'ailleurs que Nicolas va mieux euh, puis euh, en parlant de Nicolas je vais ouvrir une petite parenthèse ouais, mais ça vaut la peine d'en parler euh, Nicolas a euh, parti un projet il y a quelques années ça s'appelle Studio euh, SVC. Studio Saint Cravache. Ouais, ils travaillent dans le cinéma, lui, je pense, hein? Oui, c'est ça. Euh... Euh, c'est vraiment cool ce qu'ils sont en train de développer euh, tout le monde ensemble. Ils font des, euh, des belles choses. Euh, ils ont l'acteur euh, comment est il s'appelle déjà toi tu vois capable de pouvoir me dire. Ah, ça se là. Pavaroni. Hein? Ça dit tu? Pavaroni C'est un, un mais, maudit Je suis pas grave à le trouver. Comment il s'appelle déjà? Pavaroni. Mais euh... C'est un. C'est un acteur québécois, là, je pense, je pense qu'il a joué genre dans Omerto ou un Affaire de Même. Tavarona, il Tavaron. L'interprète du très célèbre parrain, Giuseppe Scarfo. C'est ça. Ben il est, il est dans leur équipe. Là. Puis euh, ils filment. Euh, en tout cas, ils font des, des affaires. C'est hallucinant. Euh, J'avais euh, pris une entrevue d'ailleurs de, de Nicolas euh, qui était en euh, Radio de Québec. Là. <coughs> ça, ça bouge beaucoup pour lui, je suis vraiment content. F félicitations Nico. Euh, là, on va enchaîner avec Wrestlemania Backlash, le pay-per-view qui a eu lieu euh, il y a à peu près 15 jours, c'est ça? Oui, ça a l'air qu'il y a effectivement eu un lumberjack match assez particulier entre Damien Priest et The Miz. <rire> Assez ouais, particulier, comme on dit. En fait, euh, ça avait fait un petit peu le tour de la planète, tout ça... Euh... Euh, un number jack dans le fond, là, pour vous mettre à la laine euh, Le match puis, bûcheron. Ouais, c'est un match bûcheron. C'est plusieurs lutteurs qui se retrouvent à l'extérieur du ring. Puis, euh, personne ne peut se sauver. Il y a juste Les quand même adversaires ne peuvent pas se sauver à l'extérieur, puisque les autres lutteurs qui sont à l'extérieur vont ramener le lutteur en l'intérieur de la main. Il y a juste comme forcer un peu. C'est ça, exactement. Mais dans le cas, euh, ici, ils ont fait un concept euh, avec des zombies. C'est un peu weird, là, de la façon qu'ils ont fait ça. Je suis pas certain qu'ils auraient pu faire ce genre de concept-là avec des gens dans la salle. Je pense que ça aurait mal passé. Mais là, le fait qu'ils sont confinés, ils ont pu rendre ça un petit peu plus euh, cinématographique euh, puis rendre ça un petit peu plus euh, funky. Euh. Bref, euh, ouais bref c'est ça euh, on va mentionner la liste des lumberjacks que je vais mentionner euh, là ceux qui ont interprété les zombies dans le exactement film. les lumberjacks zombies il y avait euh, chance burrow joe arriola Matthew Wahlberg, cal bloom jacob casper drew casper xion quinn bon tu il a tombé oh, il y avait pas après 15, joe gacy Bronson rochsteiner asher hale August Gray, Harry Sterling, Heikman Hero, Jake Atlas, et le dessert, mesdames et messieurs, Scotty Tuati! Scott Taylor! Colin, ils ont, ils ont, ils ont pris... Ils ont pris tout le backstage au complet, puis ils ont maquillé en zombie c'est quasiment ça. Il, il est coach à NXT, lui je pense, hein. Ah ça se peut, mais honnêtement, ça a fait le tour de la planète, cette fameux Lumberjack parce que certains étaient pas trop trop à l'aise avec le concept nanana. Puis tu sais, elle dit comment ça qu'ils ont fait ça, pourquoi que c'est arrivé? Moi j'aurais fait mort ça dans mettons un dans un, dans, un, dans, ça, dans un show style Halloween avec. Ouais, c'est ça, mais. mais Peux-tu t'expliquer pourquoi ils ont en fait ça aujourd'hui? Ouais. Ouais. ouais, ben en fait, euh, depuis plusieurs semaines, la WWE ont euh, une entente avec euh, la production du film Army of the Dead, ouais, ouais. puis euh, on voit à plusieurs reprises, dont dans les euh, quand il y a des replays sur les mouvements des débuteurs pendant pendant le par exemple, il y a toujours un logo du brand Army of the Dead. Puis ce que j'ai su par les branches, c'est que dans le contrat, il semblerait que c'était un contrat qui était très lucratif, mais en okay. échange, il devait faire ce genre de euh, combat pour, euh, pour faire parler. Puis c'est sûr que ça le, ça le super. Marketingment parlant, ça, le, ça fonctionne bien parce que toi puis moi, on en parle. Fait que c'est ça qu'ils ont atteint leur, leur, leur objectif. Euh, c'est vraiment euh, ça la. Je vais t'avouer que tu m'étonnes en maudit, sérieux. Mm -hmm. Je pensais pas que c'était un affaire de même. Là. Parce que je sais que des fois, qu'ils essayent des matchs, euh, tu sais, des Boneyard matchs, comme ouais, ouais, ouais. les J-16 pour des matchs extérieurs, des ouais, matchs. Ouais, ouais. Euh... Mais euh, ça, c'est euh, un autre moi, type de match que C'est particulier. Fait que c'est vraiment ça, c'est par rapport au contrat qu'ils ont avec euh, ouais. C'est ça, exactement. OK. Euh, on, va, on va parler un petit peu des matchs qui ont occupé, on voir, rapidement, rapidement oui. qui ont attiré notre attention à ce oui, pay-per-view qui qu a eu lieu. C'est comme Mus il a battu Ricochet, là, mais sans plus. Là, le combat a duré 5 minutes. Je sais euh... pas ce qui se passe, mais Ricochet, ils font plus rien avec. Avec le talent y a ce gars-là, je ne comprends plus rien. Ah, c est, c est, il devrait faire oui. plus de plus. De... Ben, euh, récemment, euh, euh... Il y a quelqu'un qui aurait posé la question, c'est qui le, le, le, le greatest high uh, flyer of all time? Puis ben, il je pense comme une... sorti, genre, euh, publiquement en disant, je ne peux pas te dire exactement ce qu'il a dit, mais c'est comme, c'est moi, c'est moi, puis ça a que ça n'aurait pas passé au conseil. fait j'imagine... C'est là. C'est ou ça avec ça? sais entre-temps, moi, là, travailler à la WWE, là, ça ne doit vraiment pas être facile en 2020. Ah, ça c'est sûr. Parce que j'ai l'impression, là, qu'ils sont filtrés au couteau. Puis, euh, tu peux plus faire ce que tu veux. Il y a les médias sociaux, il y a ils, beaucoup, beaucoup Ils n'ont jamais pu faire ce qu'ils veulent. De, les... de, ils ne peuvent plus divulguer rien. Euh, avec les médias sociaux, c'est facile de publier des affaires. fait qu'ils sont tous effiltrés. fait qu j'imagine que ça ne doit pas être facile pour un lutteur en 2021 de, de pouvoir euh, se faire valoir d'une bonne façon. Puisque si tu lèves le petit doigt de travail un peu sur les médias sociaux, tu te fais ramasser, t'sais. Tu te rappelles le scandale de Hulk Hogan? Les propos racistes qu'on nomme pas parce que c'est des mots pas gentils. Il avait retiré du Hall of Fame il avait retiré toutes ses marchandises. Ils l'ont finalement armé au Hall of Fame il y a 2-3 ans. Disons que ça a un petit peu la réputation d'Hogan. sa réputation. Le deuxième combat, je crois que c'était Real Replay. C'est le match d'ouverture du show officiel. Oui, c'est le Triple Treatment. exactement. Pour WWE Raw Women's Challenge. Le combat a duré environ une quinzaine de minutes. Euh, c'est un triple threat, c'est un triple menace, dans le fond, c'était trois euh, euh, superstars de la WWE. La championne Rhea Ripley a mis son titre face à Asuka et Charlotte Flair. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce combat-là. Je sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi je trouvais que euh, c'était. Charlotte Flair, ça a fait du bien qu'on la revoit dans les rings. C'est pas la première fois qu'ils font ça, ouvrir avec un match de femmes. Ils ont fait une couple une coupe de reprises, oui. Mais Ria Ripley, là, tu sais, moi je l'aime, je l'aime, Je l'aime beaucoup. Oh, oui. On dirait que depuis qu'elle est championne, je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait qu'il y a un petit laisser à lui. On voit qu'il y a quelques petites affaires qui vont peut-être passer dans le bocho, mangia. Je sais pas si tu comprends ce que je Ah oui, ouais, des fuck up. Ouais, c'est ah, ça. Il faudrait peut-être qu'elle fasse, euh, qu fasse plus attention si elle veut continuer de garder son push. Exactement, exactement. C'est comme on, comme on disait. On... Les lutteurs de la WWE pile sur des œufs. Il y a eu ensuite. Euh... Le match pour la ceinture par équipe de SmackDown. Ray Mysterio et Dominique Mysterio contre euh, Dolph Ziggler et Robert Roode. Robert yes. Plus tôt dans la soirée, ils avaient... En ah, bon Québécois, une volée à Dominique. Ouais, ouais. Et là, euh, Ray Mysterio était comme contraint de se battre tout seul contre les deux champions. Ouais, il a fait une partie du combat euh, seul euh, aux abords du ring. C'est comme un, handi un handicap match, là, tu sais, euh, j'ai trouvé ça un peu... Comme Market Genetic contre les Power and Glory à 1790, quand euh, Shawn Michaels s'était fait blesser au genou par euh, Hercule ou Paul Roma, je me souviens pas, là. Mm -hmm. C'est Market Mar Genetic était même... obligé de ça. faire le match tout seul. Le, le même principe, un peu. Euh, beaucoup de gens euh, trouvaient que ce combat-là était vraiment, genre, sensationnel, c'était super bon. Il hein? y a beaucoup de gens, personnellement, là, j'ai l'impression d'encore en une fois être le mouton noir, là, mais j'ai pas aimé ce combat-là. Bon, on est content que les fesses aient gagné. Oui, oui, c'est super! Sauf que j'ai trouvé que, pour un combat d'une vingtaine de minutes, Ré Mysterio a fait pratiquement aucun move pendant au moins 10 minutes. Ça traînait de la patte un peu, je l'ai remarqué, oui. Dominique est arrivé, puis là, il y a eu un retour pour les Faces. Il y a eu un revirement de situation, puis le combat euh, est tombé en faveur euh, des de la faces. famille Mysterio. Ouais, J'ai trouvé ça vraiment le fun, parce qu'ils bûchent tellement fort les, les deux de, depuis euh, quelque temps. Que C'est le fun de voir que euh, père et fils puissent euh, avoir des ceintures. Euh, selon toi, là, selon ta mémoire, Benoît, ouais. est-ce que tu sais si euh, dans le milieu familial, il y a déjà eu ce... Ce genre d'occasion. De, de, de, de, des champions, tu es avec Tim père -fils? Ou, euh, je... ouais. Non, c'est la première fois. La première à fois. la WWE, c'est la première fois. Okay. Peut-être dans le temps de la Wrestling, le Stuart a peut-être été champion de Bret Hart, mais ça, il faudrait que je fasse des recherches. Okay, okay, okay. Tout. Okay. Mais côté du fois. côté WWE, euh, comme euh, le, premier, euh, le premier duo Père-Fils, champion continentale c'était Curtis Axel, puis euh, son père euh, l'a regretté, Kurt Haney. Je J'ouvre une petite parenthèse là, parce qu'on parle de Père-Fils. Non, il n'y a pas de toi. T'as-tu vu euh, le fils de Scott Hall, puis tout euh, Non, pas vraiment. Je l'ai entendu parler, mais... Ouais, il, il look à mort. C'est un, un hall aussi, avec le même costume puis tout. Je l'ai vu euh, un petit peu grand gaillard, euh, bonne shape, euh, tu sais, c'est sûr ce qui est pas aussi poilu puis euh, il n'y a pas de table, pis, mais, euh... Hey, yo! Non, non, c'est ça. Il est vraiment complètement différent. Puis euh, je l'ai suivi un petit peu puis j'ai vu qu'il avait eu euh, quelques combats euh, avant le COVID euh, où il était en équipe avec Kevin Nash. Dans, les, dans, la dans le secteur indépendant. Ouais, ouais, euh, J'ai vu qu'on fait quelques stades. Il y a des stades là avec beaucoup de monde. Pis oh, euh, Scottard, dans le fond, était leur manager. Je trouvais ça vraiment cool, ça a eu, oui. euh, euh, euh, Un autre euh, petit junior qui ressemble vraiment à son père, c'est Brian Pillman Junior. Oui. Il s'enlève. qu'il y a, a quelqu'un que tu connais qui a fait un texte sur Brian Pillman. <rire> D'ailleurs. Euh, je pense que tu l'as en face de toi. Yes. Euh, ben euh, on, on peut on pourrait quasiment te, euh, te nommer notre archiviste. C'est euh, particulier, Ben, une mémoire, comme je disais, euh, phénoménal. Puis euh, Ben a écrit un texte euh, récemment... Pour ceux qui l'ont pas lu, bien sûr. <rire> euh, ...à propos euh, de quelques faits saillants sur la carrière de, du défunt euh, Brian Pillman. Et honnêtement, ça vaut vraiment la peine de prendre quelques minutes et de lire et de partager cette, cette publication-là. C'est du bonbon. Tout, tout, comme, euh, tout comme le texte pour « hommage à Matt Schumann. Oui, oui oui il y a eu beaucoup de... Bon, j'étais un bon recherchiste <rire> bon, ça. super on va t'engager ah, euh, merci beaucoup <rire> ensuite il y a eu le... le, le on, on parlera pas du lumberjack match parce qu'on en parlait tantôt ouais, non, là, Damien Pris qui a battu de mise euh, on peut-tu s'entendre pour dire que c'était pas un bon match oui. bon c'était ordinaire oui, ben, oui, mais oui. C côté cinématographique c'était bon les zombies, les costumes il y avait ah, vraiment l'air d'être des morts vivants ben, les zombies c'est morts vivants on va oui. dire comme nos, euh, notre, euh, nos compagnons français euh... Nous suivent euh, euh, ardument sur les médias sociaux. Qu'on salue ah, d'ailleurs, oui, salut oui, les Français. Euh, c'était combat-là, c'était de la purée. Ah oh, ouais, c'était euh, bien ordinaire. Disons. Ouais. Ensuite, il y a eu euh, la championne de SmackDown, Bianca Baylor, qui a battu Bailey Elle a fait un genre de petit paquet avec sa grand couette. Ouais, une espèce de, de move mexicain avec les pieds et la couette. C'était quand même pas si mal par contre. Euh, j'en ai déjà parlé dans un dernier podcast puis honnêtement moi Bailey je suis pas capable tu l'aimais mieux face Ah je l'aimais mieux face vais euh, ah. ouvrir une petite parenthèse ma fille ben, elle peux bien sur Bailey dans la tête de face ah ouais puis là elle aime plus, plus parenthèse tu t'as écouté à à ta fille toi ma fille euh, <rire> ma fille elle euh, crie de poule ah non mais euh, sauf Bailey fait était fait. Ouais, des élus, parce que c'est ça. Elle tapait derrière des petites filles, puis ouais. c'est ça, puis les puis petits elle enfants. Avait un, elle avait un, un, euh, un entrée avec des, euh, des trucs gonflables, des avec genres les, de baronnes, euh, je sais pas trop. Les les les les, euh, les bonhommes avec les, bras dans les airs qui shakent. là. Ouais, comme des fêtes foraines. Ouais, c'est ça. Puis euh, ça la faisait bien, ben, triper Puis on a dansé pas mal dans le salon avec sa chanson, mais euh, c'est dommage un peu. Qu Depuis qu'elle euh, est passée du côté euh, des, euh, des hills, elle a un côté plus sombre. Elle ça. est tombée dans le, dans le dark side of the moon. Ensuite, il y a eu le championnat de la WWE, Bobby Lashley défendait son titre et il était accompagné de MVP. Il était contre Drew McIntyre et Braun Strowman et Bobby Lashley nous a pris par surprise en faisant un spear à la fin à Braun Strowman pour remporter le combat. Bobby, Bobby, Bobby, il a encore gagné, Bobby. Quoi hey. c'est que toi contre Bobby, toi il est fort ben non, Bobby. Ben je sais qu'il est fort le gros Bobby. Mais... Il n'y a pas de micro. <rire> c'est ça, c'est pour ça qu'il met. Mettent... MVP. Ouais, mais MVP, MVP. MVP fait un ah, MVP. sale job. C'était un très bon lutteur MVP. Je ne comprends pas pourquoi il l'a ben, pu. Il était très. Beaucoup. Mais Braun Strowman euh, a quand même euh, livré la marchandise. Durant le combat, il y avait oh, fait oui. une bonne euh, puis euh, Un bon combat, là, un bon euh, 14-15 minutes. Euh, encore une fois. Mais deux triples menaces dans la même carte, je trouve ça un petit peu lourd. Euh, bon. Bon, il voulait faire une nouvelle formule pour un faire changement, Ensuite de ça, un combat que j'ai euh, ai aimé, mais j'ai ai été déçu, euh, pour plusieurs raisons, c'était, euh, ben, dans le fond... T'as aimé ça que Césaro gagne? <rire> la finale mettait euh, le champion Roman Reigns avec Paul Eamon contre Cesaro. Pour le titre universel. Euh, ouais. La première des choses, les finales, là à 30-40 minutes, on peut-tu arrêter ça? Ouais, quasiment du une de demi-heure. Tu euh, sais, je pense là à um, Hogan puis euh, Warrior dans le temps. Hein. WrestleMania 6 Un combat de, un combat de 50. Non, c'est ah. 25 minutes et quelques là, que ça a Ah dit, non, non, plus que ça. Ouais, oh, ben, avec les entrées, c'est sûr, je ça monte. Je pense que j'avais le temps d'aller faire mon épicerie. Ah oh, ben, ouais, c'est dans ce <rire> cas-là. Euh... Ça fait longtemps. Mais euh, je pense que c'est 46 minutes, ça se peut-tu. On va faire des fous. Genre, checkerie, ah, je te dis. Oui. Ouais honnêtement, là, ça, ça c'est mon, mon, euh, mon avis, mais tu sais, un combat qui dépasse 10 minutes, là, tu perds à le monde là. à un moment donné, t'es de le même mais... Boring, là, ça ah, va Puis surtout, tu sais, euh, Roman Reigns, il n'y a pas un set move, euh, genre, euh, incroyable tu sais, quand il a fait son euh, son superman punch, puis euh, son gore là. son spear, son gore tu as fait le tour là. Tandis que César, tu, sais, tu peux le mettre contre un balai, puis il va. C'est vraiment César qui a l'idée le combat, là. On peut tout se le dire? Il a fait hein. quelque chose comme 10 Opera <rire> Cut, tu penses dans le combat. Ah, c'est le roi des oh, oh, ouais, bien. Ah, la lutte est... européenne ah, aussi. Hein. Oui, c'est vraiment. un bon lutteur. Il ah, parle France, c'est style. Oh, il parle plusieurs langues. Oh. Alors c'était tout pour euh, le WrestleMania Backlash. Nous allons enchaîner avec le prochain sujet. On va parler de Miz. De Miz. T'avais-tu quelque chose à dire sur Miz T'as vu que j'en parle? Euh, de Mise, dans le fond, ça vous que de Mise. Il a remporté euh, une autre fois le championnat intercontinental. Non, non, c'est si, s'il remporte une autre fois. Okay, s'il le okay, remporte si... Ok, c'est ça, excuse-moi. Excusez-nous, les internautes. Il euh, y, y a beaucoup d'informations, puis ça peut nous glisser entre les pattes. Euh, le ministre, c'est ça, s'il si remporte dans le fond une fois de plus le, le, le titre intercontinental, euh, il ne sera, sera qu'à qu 25 jours. 25 de... jours, dans le fond, du record de Pedro Morales pour le plus grand nombre de jours en tant que champion intercontinental qui est. 617 jours, les amis. 617 jours, c'est ma note pareil. Hein. Le miz est également à une victoire d'égaliser le record de 9 rangs de Chris Jericho. Selon vous, est-il en train de devenir le plus grand champion intercontinental de tous les temps? On oui. vous pose la question, vous pouvez commenter. Oui, puis il euh, y a un truc que je vois, vois trouver ça un petit peu bizarre. Ouais, euh, tu sais, le fait que certains champions dans le milieu indépendant ou euh, même la WWF, malgré que la WWF ils ont pas... Hey, euh, WWE, WWE, je pense. Moi, non, ils ont, euh, ils ont pas Ils n'ont pas arrêté complètement leurs activités. Euh, certaines fédérations euh, ont des champions actuels qui ne roulent plus en ce moment. Ouais, à cause de la COVID, en fait, pas possible. Non, je le sais, mais ils ont été un an, un an et demi arrêtés. Non, je comprends. Mais... Là, ils, ils vont rajouter un 365 jours de plus dans. Non, je pense, je pense Je ah, pense qu'ils sont capables. Moi, je te le dis. C'est Je te le dis, c'est okay. ça qui s'en vient. Je, je trouve ça un peu weird, là, tu sais. Euh, honnêtement, tu sais. Euh, quand t'es champion, il faut que tu défendes ton titre. Là. Tu peux pas être genre assis sur le banc... Bon, euh... ouais, mais là, à cause de la COVID, tu peux pas faire autrement. Non, là. je le sais, Comprendre. mais tu sais, euh, trouvez-vous des solutions, tu ouais, je sais. Des matchs à huis clos comme la WWE ou... Ouais. Tu sais, tu ne pouvais pas euh, faire rien et attendre que... que le soleil euh, se lève. Là. Au Japon, oui. je pense qu'il y a des shows pareils. Au Mexique, Je pense que oui, si pense que oui. Recommence... Bon, oui ça recommence à recommencer ça roule pas présentement, même. Ça s'en vient. La WWE, d'ailleurs, récemment, ont annoncé qu'ils recommençaient à faire des spectacles avec des, euh, des gens dans la foule. Là. Ils ont annoncé comme un, une vingtaine de... Je pense que c'est 23... 23 spectacles, puis ça va commencer à Houston. Oui, c'est ça. Tu as fait raison. C'est ça. C'est une tournée qui va durer à peu près... C'est euh, en juillet, je pense, jusqu'au mois d'août, la hein? Oui. Ou en septembre? Oui, oui, oui. OK, on avait parlé dans, une, dans un autre podcast que peut-être que Brock Lesnar allait arriver à la AEW dans une éventualité. Eh bien, détrompez-vous, les amis, car euh, cette hypothèse est écartée, car il se peut qu'il revienne à la WWE pour SummerSlam. Okay. Ils sont, sont sûrement en train de négocier un gros contrat lucratif. Probablement qu'ils vont donner le, soit le championnat universel ou la WWE, seul l'avenir nous le dira. Un dossier à suivre. Ensuite, nous allons enchaîner que le prochain sujet. Samizane, il paraît qu'il s'est mis un petit peu dans le... Oui, il s'est mis un petit peu le, les pieds d'un plat dans le fond, euh, euh, sa, notre, notre, notre Samy. Euh, dans le fond, il semblerait que l'ancien champion NXT et Intercontinental a pris position pour euh, la Palestine sur les réseaux sociaux, probablement à cause de ses origines, euh, à la suite des bombardements israéliens sur le... Euh, sur, euh, sur Gaza, il, eu, euh, il y a eu quelque chose, euh, ça a brossé pas mal. Puis, euh, ben, tu on sait que euh, récemment, ben, récemment, depuis plusieurs années, dans le fond, les sponsors pro années, euh, on, euh, on demandait à la WWE et la, à Fox des sanctions disciplinaires. Euh, tu on sait aussi que, on a parlé ensemble euh, récemment, que euh, voyons, euh, la, Vince McMahon et la WWE, ils ont, des, ils ont des ententes avec... Euh, euh, plusieurs rois arabes pour euh, produire des, des, des événements en Arabie Saoudite. Ah oui, le tout Greatest Warrior Bowl, Crown Jewel, Super Showdown, des champions C'est euh, sûr que c'est un petit peu délicat quand on tombe dans, dans un terrain glissant comme ça. Euh, mais même ça je pense à cause de ses origines arabes, il n'osait pas aller lutter là-bas, je pense qu'il avait déjà dit. Je pense que oui. Je euh, dis ça sur toute réserve, euh, les amis. C'est pas. Euh, ok. Puis, euh, ben écoutez, la, on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve, mais. Euh, il y a un hashtag qui est sorti récemment, euh, hashtag We Support Il Commence à prendre de l'ampleur sur les médias sociaux. Donc, euh, va-t-il garder histoire, sa job, euh, oui ou non? Je ne sais pas. pas. Une histoire à suivre. On va enchaîner sur le côté, euh, les voisins du sud des États-Unis, c'est-à-dire au Mexique, la lutte mexicaine bien sûr. Eh bien, au Gala Triple Mania 29 de la Triple E, mieux connu pour les Espagnols de la... Assistencia Assessoria y administration qui aura lieu le 14 août prochain au Ciudad Arena de Mexico. Kenny Omega, qui est champion depuis octobre 2019, mettra son championnat Mega, le titre s'appelle Mega, en jeu contre l'ancienne de la WWE, Andrade. Ah, oh, le chum à Charlotte. Oh, le, le genre d'Eric Flair. Oh, le genre d'Aric Flair. Woo! C'est toi qui parlais tantôt là, de... Il est champion depuis octobre 2019, mais probablement s'il n'a pas mis son titre en jeu pendant un an de temps. C'est probablement ça, tu as ouais, tantôt. C'est ça. ça que j'imagine. Ensuite de... Qu'est-ce qui arrive avec le gérant de Kenny Omega euh, à la AEW? Don qui était connu sur Cyrus the Virus, as-tu quelque chose à dire sur euh, ce gentil monsieur? Ben oui, le gérant d'Omega, dans le fond, euh, ne serait plus directeur d'Impact Wrestling d'après certaines sources. C'est-tu le K-Faib, c'est-tu pour vrai, c'est-tu... On peut s'entendre pour dire qu'il n'a pas fait grand chose. il hein? n'a ben, pas fait grand chose. Il... À... Je pense qu'il voulait... Il... Même à ECW... bah ben, il était annonceur vrai, avec... Euh, avec Joey Stiles, il était annonceur, c'était bon. Ouais, mais c'est qui la voix de la ECW? Ah, c'était Joey Stiles. Hein? Oh my God! Ouais, c'est ça. ça. Nous allons euh, enchaîner sur le continent asiatique. Vous l'avez deviné, la lutte japonaise, mes amis. Eh bien, selon certaines sources, la légende japonaise, Kenta Kobashi... Tu te rappelles de Kenta Kobashi, mon ami? tu veux ça, qui avec la Disons que c'est fort probable, car on le voit sur Internet poser avec William Regal, qui, lui, est très bien expliqué, euh, est très bien NXT. impliqué à la NXT, NXT. pardon. Je le sais pas... Lui et Triple tu, tu, tu run ça pas mal, là. Ouais. c'est-tu NXT Yuki ou juste NXT? Je, je sais pas. Hein? Peut-être les deux. Ben, il, est dans, il est partout, lui. C'est vraiment... Un... Lui et Triple H, il, ah, il se promène un peu partout. C'est un, une partie d'un bras de, de Triple H, honnêtement. Là. Il fait un bon travail. Et je ne sais pas pourquoi. Ben, moi, ça serait un rêve. Là. Ben, moi, je pense que s'il amenait son, son savoir aux élèves de NXT, les élèves de NXT pourraient encore plus euh, se perfectionner. T'imagines-tu mènes un Dream Match? Kim Tokobashi contre Walter? Ah oui, ça serait bon. <rire> ça serait capable. Ah, hein, combat-là. Peut-être ça va se faire, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Euh, la AEW ou Impact Wrestling. Lors du AEW Dynamite du 12 mai dernier, l'ancien Rousseff a défait Darby Allen et est devenu le nouveau champion TNT. Petite précision, il est à ce jour le premier et le seul athlète bulgare à avoir lutté à la WWE. T'en penses quoi, toi, de, de Miro? Ben, Miro, euh, ils ont donné... Euh, C'est sûr qu'à un euh, bout de temps, il ne faisait plus rien à la WWE avec ce gars-là. Ils l'ont pas congédié. Je pense qu'il s'est libéré de son contrat. Je pense qu'il a eu une clause de non-compétition pendant trois mois. Là, il apparaît du jour au lendemain à Dynamite, l'émission euh, hebdomadaire de la AEW. Là, à euh, bout de temps, il donnait des il des volets à tout le monde puis après ça, s'excusait. C'était un peu ça, le personnage. C'est un peu comme un genre de bipolaire psychopathe, là ouais c'était particulier, comme mais là, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est arrivé y qu'il a quelques fois, mais on ne pas beaucoup la d'autres non plus. Il bon, va falloir qu'on qu qu qu qu regarde davantage, mais euh, Miro, honnêtement... D'ailleurs, Double or Nothing, c'était hier. Il n'y a pas besoin de, de présentation. Ah. Tu sais, c'est un bon douteur. Double or Nothing, c'était hier. Et je ne sais pas s'il a conservé sa strate. Je ne sais pas contre qui était, mais ça, on va, on va le visionner ensemble. Ouais, c'est ça. Puis on va vous donner des nouvelles là-dessus. D'ailleurs, une petite parenthèse juste pour faire rigoler. Toi t'es parenthèse, On veut rigoler et on veut toujours vous divertir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, c'est toi qui m'a dit ça. Ah ouais Miro, là, ses combats, là, il passe tout le temps en bas du ring. C'est vrai que trois quarts de ses matchs sont à l'extérieur du ring. C'est vrai. Remarquez bien ça. Remarquez bien ça, les amis, vous allez comprendre. Vous écouterez des matchs de Miro et on s'en rejoint. Miro, ben Rousseff, en tête de la OK, là, on va parler de querelles. Il paraît que dans les backstage de la AEW, il y aurait, il y aurait certaines querelles entre... de gros noms à la AEW. Est-ce que tu peux en parler? Écoute, il semblerait, mais comme, euh, tu sais, c'est comme... C'est-tu dans le k ou euh, c'est-tu pour de vrai? Ouais, c'est ça, c'est un... Je me demande si c'est pas juste... Euh, de l'attention qu'ils va avoir, Entendez. mais... Euh, il semblerait que Cody, Leon Box et, les... et Kenny Omega... L'actuel champion du monde. Il y aurait une... Puis les actuels championnats tactiques Oui, ouais, c'est ça. Il y aurait une, euh, une querelle en ce moment avec eux. Il, il, il des chicanes en, en, en ce moment. Est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai? Euh, honnêtement, ça me surprend pas parce que dans, dans ce milieu-là, c'est pas facile. Il y a, il y a beaucoup d'ego euh, Récemment, ils ont essayé d'éteindre ça en disant euh, Ouais, il semblerait que c'était. Soit une fake news ou euh, c'est réglé cette histoire-là ou blablabla. Moi, je pense qu'il y a un Tony card ou un exécutif qui a dit là, les gars, vous allez vous entendre, vous allez faire le mode voix, puis on en reparle plus, puis on dit aux médias que tout est correct, puis euh, c'est euh, blanc comme neige. Mais en tout cas, on espère fort bien qu'ils mettront leurs différents de côté, car c'est quand même les quatre gros noms de la compagnie. oh c'est sûr, c'est sûr, mais euh, moi, je prédis là, que dans les prochaines, il euh, y aura une guerre d'ego puis. Euh, on, on parlait de Kenny Omega qui voulait faire un combo, un dernier combo au Japon non, non. Moi, je pense, là, honnêtement, là, Omega, là, en ce moment, il est... Il, il est champion, je pense, à 3 record, ou 4... Euh, c'est ce fédérations différentes. Ce que je pense, qui est fait ça, il va tirer à la plume. On tu plus. Tu penses? Oui. Tu sais, euh, Georges Saint-Pierre l'a souvent dit, tu sais, quand t'es top, c'est le temps de te retirer au top. Ah, c'est pas fou, ça? Il faut pas que tu te retires quand t'es pas au top. Ah, ben... Quand tu quand as prouvé ce que tu as approuvé, c'est là que tu t'artires. Exactement. Ouais, les promotions, souvent, ils n'aiment pas ça. Euh, Georges Saint-Pierre, euh, à l'époque, la UFC euh, l'avait boudé pendant plusieurs mois. Ouais, parce que euh, c'est arrivé à deux reprises qu'il était le champion du monde dans sa catégorie. Puis il décidait de quitter. Mais c'est parce que dans, dans des promotions comme ça, ben, t'sais, quand tu es le champion, il ben, faut que tu défendes ton titre Il faut que tu. tu... Tu sois partout. Un champion doit défendre tu son être la, la, la, la, la tête d'affiche. Tu deviens la personne la plus importante de la compagnie. Tu sais. Et souvent, ces promotions-là mettent beaucoup d'énergie et ça tire du jus. Georges tu Saint-Pierre en a parlé. Tu sais. Il a fait une, une dépression suite à ça. C'est vrai que c'est vraiment pas facile, là, la, la compétition, le succès puis tout ça. Tu sais. D'en parler ouvertement, ce genre de situation-là. Tu sais, les gens. Disait souvent « Ah oui, mais euh, pourquoi euh, t'es triste? Pourquoi t'as fait une dépression? Tu fais de l'argent mais. Tu sais, c'est pas facile, là, ce milieu-là. Bref, c'est une autre euh, grande parenthèse que je fais, mais... Euh, tantôt, je pense à ça, tantôt on parlait de lutte japonaise, hein? Oui. Mais là, figurez-vous, on va parler de Chris Jericho par rapport à ça. La Superstar est le champion, euh, ben, qui a été le premier champion du monde, euh, le champion inaugural, euh, de la AEW, Chris Jericho a eu une brillante idée de booking. Il voudrait un show entre la NJPW et la AEW. Lors d'une récente entrevue avec Comic Book, le principal intéressé a parlé de l'idée d'un show entre la AEW et la NJPW. Il a déclaré qu'il avait déjà imaginé plusieurs matchs avec notamment Minoru Suzuki, Hiroshi Tanahashi... Tanahashi... Ken, Okada, Kota Ibushi ou encore Willow Spring. C'est pas facile à dire. Ouais, ah, exactement. Il a rajouté qu'un show entre les deux fédérations ferait gagner beaucoup d'argent, avec par exemple des angles d'Invasions. Il a émis l'idée d'une invasion de la AEW à Dominion en juin, ou encore, pourquoi pas, une invasion de la NJPW lorsque la AEW sera de retour au Madison Square Garden. Il a terminé par dire qu'il garderait cette idée dans un coin de sa tête. C'est sûr que les grosses vedettes de domaine, ça a des idées de booking. Là. Mais, ouais, mais tu sais, il a rien inventé, Chris Jericho. C'est juste qu'il y a, a l'expertise, tu sais. Parce que si tu viens Il ben, rien inventé. Dans, dans euh... le temps, la WWE, là, ils ont fait des. Des choses à sais Ils ont fait des. des WC zones, WC sais, euh, ben, la WWE aussi. La WWE à l'époque, y il avait, y avait un lien avec le, le Japon. Euh, Je me souviens qu'il y avait des. Euh, des Akushi et des Great Muta sur des cartes de la WWE. Il y a des Josh Liger aussi. À plusieurs reprises euh, euh, il ne réinvente rien là. la lutte en tant que telle c'est une roue qui tourne Ils prennent des idées puis ils refont d'autres choses euh, c'est du, euh, du pareil au même c'est du de au Blood and Guts ouais. euh, ils n'ont rien inventé ça a déjà été fait ces combats là t'sais. mais euh, c'est une roue qui tourne j'ai hâte de voir euh, ce que l'avenir nous réserve au niveau de la lutte parce que euh, on dirait que tout a été fait c'est pas facile d'innover euh, puis quand ils décident d'innover, on dirait qu'ils qu scrapent les, euh, les storylines puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Je te donne l'exemple d'Alexa Bliss, oui. de film, on pas oui. plus parler. Ouais, wow, mais là, euh, c'est quoi qu'ils sont en train de faire là? idée. Je... Honnêtement, en tout cas, bref, c'est pas facile. Euh, on va, on va continuer sur la AEW. L'émission hebdomadaire de la AEW Dynamite quittera le réseau américain TNT pour être diffusée sur une autre station du groupe Turner, TBS, oui. à partir de janvier 2022. Oui. La raison principale est l'arrivée de la Ligue nationale de hockey le mercredi soir à TNT. The Rap ajoute cependant que la National Basketball Association, la NBA, oui. et le sport collégial compliquaient la situation au niveau de l'horreur de la diffusion de Dynamite. Mm -hmm. Cette émission sera présentée le mercredi soir comme c'est le cas actuellement. Également, la AEW aura une deuxième émission hebdomadaire, AEW Rampage, sur TNT, dès le vendredi 13 août, 22h. C'est-tu moins ou bien... Euh, la AEW, eux autres, le trip, c'est de faire des se de faire des, des shows télévisés et de, de mailer le monde. Ben non, mais si on a la chance d'avoir un réseau télé... Non, je le sais, mais Christy... C'est assez dur dans ce se business genre, un show, puis vous ne le, vous le faites pas diffuser partout pour que, dans un, tu demandes en tes codes d'écoute, puis tu arrêtes de, de, de, de, de, de faire du booking, puis de tu ton temps sur des affaires de splitter plein d'affaires, tu sais. Là, il y a E.W. Dynamite, il y a Dark. ouais Dark, c'est comme le E, un peu. ouais Puis là, il va y avoir ça, euh... le Page ouais, mais par exemple, l'émission va durer une heure. Cependant, elle s'en ira sur TBS en 2022. On ne sait pas quel mois, là. De plus, quatre émissions spéciales s'ajouteront annuellement à la programmation de TMT dès 2022. Fouillez-moi quel mot, on ne le sait pas encore. Ouais, pas encore. Ce sera des Supercards Events de calibre Pay-per-view. Au Canada, Dynamite demeurera bien sûr à TSN. On ne sait toutefois pas si la nouvelle émission du vendredi et les événements spéciaux seront également diffusés à ce réseau, mais ça se peut fort bien. Ça me fait penser dans le temps où euh, TMT euh, diffusait la ECW. Il y avait les, les TV tapings là-dessus. C'était pas Spike TV? TV? Ah, c'était TNN. Hein? TNN, mais c'était anciennement Spike TV. Ouais, en... Ou l'inverse? Ouais, ouais, ouais. Là. Mais euh, en tout cas, ils disent de calibre pay-per-view, j'ai vraiment hâte. Parce que, comme on en a déjà parlé, le seul pay-per-view qui m'a fait triper, c'est il y a un an. <rire> les deux frères en l'autre. là Pas encore ça. Ben, je change la recette, nous disons. <rire> Nous allons enchaîner sur le côté lutte indépendante, mesdames et messieurs. Yes. Tu une grande nouvelle à annoncer oui. sur un membre des Rock'n'Roll Express. Vas-y <rire> donc. <rire> on parlait tantôt de, euh, de Remy Mysterio et de son fils. Qui ben a oui, oui, ben, ben un, oui, ben oui, ben oui. Un titre équipe à la WWE. Ben, Ricky Martin, des Rock'n'Roll Express, est devenu champion de tactique avec son fils Kerry à la euh, JCP. La Joe Casana Promotions dans le Tennessee en mai dernier, c'est l'un des des rares fois qui n'est pas champion avec son, son ami de toujours Robert Gibson pour faire les euh, Rock and Roll Express, hot hein. C'est ce hein? <rire> où qu'ils ont lutté donc dis-moi donc ça. Euh, ils ont eu bien du succès à la NWA et WWE la WCW, bien sûr et euh, la WWF. Euh, ouais mais ben, dans le temps, ils défend, il défendaient le strap NWA, je pense. Oui, c'est ça. Puis, ils ont été à Team of the Year en 1986, selon euh, la revue Pro Wrestling Illustrated. Puis, ils ont été euh, indronisés au temple de la renommée du Hall of Fame en 2017. Là, on a une triste nouvelle à annoncer. C'est le décès d'une légende de lutte... Ben, légende, il faut le dire vite, d'un lutteur hardcore à l'ECW. C'est assez dur, cœur sensible s'abstenir, Veux tu veux-tu j'en parle ou tu veux? Euh, Vas-y. Eh bien, euh, le 14 mai dernier, la vedette hardcore New Jack, de son vrai nom Jerome Young, succombait à une crise cardiaque. Il avait 58 ans. Il s'est euh, fait connaître notre notamment à la ECW, XPW, SMW, TNE et quelques autres fédérations indépendantes. Oui, c'est ça. Puis euh, récemment, on, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'hommages en lien à, à New Jack, The original ECW New Jack. Ah oui, Paul c'est un hommage qu'il a fait. Oui, puis bon. euh, il disait que malheureusement ils peuvent pas euh, faire euh, une vidéo un hommage à New Jack parce que pratiquement l'ensemble de son œuvre de New Jack est pas euh, présentable à la télé. C'est euh, New Jack, c'est un, un personnage était, il était, c'est une personne qui était dangereuse. Et puis, c'était une personne qui euh, euh, pratiquait un style de, de lutte qu'on appelle hardcore, mais... Le garbage vraiment, wrestling le ouais, C'était particulier. C'était un, un vrai gangster. Puis, euh, il, en, il en venait dangereux. Je ne sais pas si vous avez, ben Il en venait pas. Il était dangereux. Il a fait de la prison. Euh, on se souvient, dans... Euh, Beyond the dans une mission Dark Side of the Ring. Ah, dans Dark Side of the Ring, ouais. Puis euh, ils ont une une mission spéciale sur New Jack. Puis New Jack, euh, c'était un personnage. Puis en fait, j'ai jamais compris pourquoi New Jack, euh, avec tout ce qui s'est passé autour de lui, euh, a eu une carrière de lutteur, tu sais. Parce que. Euh, J'ai vu des vidéos là où il euh, n'y avait pratiquement pas de monde dans la foule, c'était de sais Ça faisait penser un petit peu quand on allait lutter euh, euh, d'un sol d'église à Portneuf. Il oh, ouais. y avait près 20 personnes dans la foule. Chris Newjack il, il sort un couteau et commence à poignarder le gars. Un couteau? Là, non, là, ça, ça c'est trop. Ah, là. Ça, là, c'est intense. Il y a ça. Pis, euh, euh, tantôt, on parlait de Ricky Morton. Ben, je sais pas si tu as vu cette vidéo-là, mais cette, cette vidéo-là... Elle est, euh, elle est traumatisante. On en parle dans Dark Side of the Ring, Oui. <laughs> ok, ça, pareil, j'allais écouter. je sais pas ça. New Jack ouais. est avec son partner. Euh, c'était Moustapha dans le temps Les Gangsters, là Ouais, les Gangsters, ok. Ils, ils se battent contre euh, les Rock'n'Roll Express. Ouais. Je pense que c'était la Zub, Je ne suis pas certain. Okay. Je ne suis vraiment pas certain. Mmh, je, bah, je, je pense que que qu'il va suivre. La vieille, c'est Je suis certain, ouais, okay. Le combat est terminé. Et puis euh, New Jack décide de péter une coche. Et puis de continuer.. Euh, Ricky Martin. Non. Ricky Martin est dans la run. Il, il, il est au sol. Il vient de, de, de perdre son combat. Robert Gibson est à l'extérieur du ring. Et euh, New Jack il décide de genre. Péter une coche avec Mustafa de dire c'est nous autres les meilleurs, c'est nous, nous autres les. En tout cas, bref, il, il était un petit peu disjoncté, puis il commence à frapper violemment pour vrai euh, genre Robert Gibson, puis genre t'entends Robert Gibson crier à la foule, help me, help me. On en voulant dire, « Aidez-moi, il va me tuer, genre. genre ah non, c'est trop grave. Euh, y a, y a, y a, y a, Honnêtement, c'est. Euh, vivre pas sa plus... gimmick à 100% à tout le temps. Ah, point. mais c'était. Euh, même, même vivre une gimmick, tu comprendras que, tu sais, euh, comment tu peux te rendre là et avoir autant de, de haine envers quelqu'un. Autant de Vous controverses euh, aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand Paul Lehmann disait que c'était un real gangster, ben c'était vraiment un real gangster. Puis, tu sais, il a passé en cours, il est devant des avocats, puis tout ça, tu sais, c'est. Mais en même temps, ça faisait un petit peu le charme de la ECW. C'est une espèce de personnage, c'est ce qui faisait en sorte que le, personnage, le concept de la SW, Le personnage tu sais, ghetto un peu. Il disait que c'était extreme, là. ben ça c'était extreme. Non mais le personnage ouais. bandit ghetto. Là. Ouais c'est sûr. Euh, bref, c'est notre hommage qu'on euh, qu fait euh, à New Jack. A ah, New Jack? Yes, uh, New Jack a, euh, a travaillé avec la ECW, XPW, SMW, la TNA et plusieurs autres. D'ailleurs, la XPW euh, est un concept qui euh, se rapprochait un petit peu de euh, la ECW. Euh, beaucoup de gang gangsters traînaient la, la boule. Beau oh, de clown. Il euh, y avait euh, y a une rumeur qui disait qu'un des promoteurs Ça serait fait de couper un doigt que je me souviens pas quoi. Oh, ça va falloir euh, vérifier ça. Ouais, mais euh, ça bronçait la boule. C'était pas, pas, euh, pas pour les doux là, de, de lutter à XPW. On va parler d'une ancienne grosse vedette qui est rendue dans le cinéma depuis plusieurs années. Vous l'avez deviné, c'est The Rock. Eh bien, figurez-vous que s'est fait faire un nouveau tatouage par un artiste nommé Yomi Court. Et également, il se met en forme, il se met à full en shape, car il l'interprétera, excusez-moi, mm -hmm. le super-héros Black Adam et la sortie du film est prévue pour 2022. Il euh, n'y avait pas une affaire sur un journaliste d'ESPN que tu, tu voulais mentionner? Oui, dans le fond, euh, le contrat du journaliste ESPN... Euh, euh, Ryle Elwani est, un, est sur le point d'expirer ceux qui le connaissent savent qu'il couvre notamment la UFC et MMA et eh bien il ne dirait pas non à la WWE ou la AEW c'est du moins ce qu'il a dit récemment dans son interview on va parler de d'une personne que ça fait peut-être de genre depuis, quoi, depuis 1936 qu'on n'a pas entendu parler c'est la grosse vedette actuelle de la WWE, le 16 fois champion du monde, John Cena, qui va produire une série télévisée. Une première expérience pour ce catch -up. La série qu'il va produire va s'appeler WWE Evil et sera diffusée sur la plateforme de Streaming Peacock aux États-Unis, qui diffuse maintenant le contenu du WWE Network également. Cette série va mettre en avant les vilains tout au long de l'histoire de la WWE. Cette série promet de nous faire découvrir l'esprit de ces personnages diaboliques et leur impact dans la culture populaire. Un concept qui a été créé par John Cena et accepté par le groupe NBCU Universal. En plus de produire ce show-là, John Cena en sera aussi le narrateur. Il va prêter sa voix pour chaque épisode. Pour l'instant, nous ne savons pas quand la diffusion Un va commencer. Comme le Funk avec Dark Star ouais, ça si on veut exactement. Okay. Il va prêter sa voix pour chaque épisode. C'est ça? pour être le narrateur? Pour l'instant, nous ne savons pas quand la diffusion va commencer. Le tournage n'a même pas encore débuté. c'est un projet qui va aboutir à ses débuts. Tantôt, tu parlais de... Je parle du coq mais tu parlais le du journaliste de ESPN. Ben oui, ben oui. T'as-tu écouté la récemment? Non, je ne l'ai pas écouté cette semaine. J'ai lu les résultats. Au congédiment de Joe, ils ont engagé un nouveau commentateur. Oui. Il s'appelle Abnan Virk. Oui, puis tu m'en as parlé l'autre fois. fois ouais, ouais, son, ouais, un, je, je crois que c'est comme un, un pas un arabe ou un indien, je crois. C'est une personne d'origine musulmane. Soit asiatique, africaine, en tout cas. Puis euh, ils se font bien dans le moule. Pour vrai, j'adore sa voix. Puis, ok, ben, c'est bien. Euh, ouais, ouais, il, est fait, ça. il doit avoir un accent quand il parle, par exemple Non, non, du tout, du tout. Ah, oh, Ça doit être ses que ça a été J'aime vraiment beaucoup son travail, donc félicitations. Puis, il euh, y avait-tu d'autres nouvelles, mon Ben? Oui, là, mon cher ami. Ton fétiche? Oh, non, non, là, arrête-moi ça. C'est vrai qu'il était planté. Vous vous rappelez de celui qui interprétait un personnage de russe? Ben, en réalité, c'est un Ukrainien. Eh bien, c'est Vladimir Kozlov. Vous savez qu'il a quitté la WWE il y a presque 10 ans pour devenir acteur et cascadeur. Eh bien, il est en excellente forme et aimerait bien défier le grand Brock Lesnar pour un match Exhibition en MME. Toi, si tu de l'argent à mettre, tu mettrais ça sur qui ouais, Je mettrais les... ça sur Brock. Je pense que Brock a trop d'expérience. Poutine ou <rire> Brock Lesnar Non, Brock Lesnar. Brock Lesnar, à nous aussi, je pense. Brock Lesnar a, a des trop d'expérience. Des... Yes, yes, yes, Écoute, euh, on parlait de, de, de lutteurs fétiches, mais la prochaine nouvelle, c'est ton lutteur fétiche. Ouais, t'es aussi bien de le dire, wow, toi. Wow, oui, mais... Yes, yes, yes. Euh, écoutez. Euh, il y a maintenant la légende de la lutte de tête qui est rendue avec du café. Tu sais, on parlait de Kiss l'autre jour qui avait sorti oh du Ah ouais, mais là, tête fait d'Ibiasi est il a lancé son café sur son, euh, sur son site web. C'est vraiment cool. Comment ça, il va s'appeler son café là? Million Dollar Coffee. Everybody has a prize. Pour a million de... dollar prize. Ouais, <rire> vous pouvez voir mon préféré. Euh, euh, vous pouvez voir euh, qu'il est maintenant disponible sur son site web, comme je disais, au milliondollarman.com. Et puis euh, il y a aussi euh, de la spicy sauce qui est disponible donc euh, de la sauce piquante sur son site web. Et euh, récemment, euh, euh, le Million Dollar Man Teddy DiBiase a fait une apparition à NXT. Ouais, ouais, c'est euh, à peu près deux semaines. Ouais, ouais c'est ouais, ça. Ouais, et euh, pour finir notre épisode, euh, tu voulais parler des anniversaires de juin. Quelques anniversaires du mois de juin, bien sûr. On ne les nommera pas toutes parce qu'on va être encore ici le même matin. <rire> La première aura lieu le 2 juin, bien, dans deux jours, euh, où, à, à, à selon moi, c'est le, le meilleur lutteur de tous les temps. Le, vous l'avez deviné, le Phenomenal One AJ Styles. Eh bien, le 2 juin prochain, il aura 77 ans, qui sera le prochain anniversaire. Quel sera le prochain anniversaire? Le 6 juin prochain, euh, ça va être l'anniversaire de Drew McIntyre, ouais, qui va avoir 36 ans, si je me trompe. Oui, le Scottish Warriors. Yes. Euh, je vais en skipper un, mais je vais passer à euh, Bailey, qui, le 15 juin 1989, euh, va fêter son quel Son 32e anniversaire. Yes. Euh, Cody euh, va fêter aussi ses 36 ans le 30 juin. Oui, c'est ça exactement. Yes. Et je vais terminer euh, notre épisode avec euh, Mark Henry qui va fêter ses... Euh, en fait, le 12 juin prochain, il va fêter son anniversaire. 51 ans. 51 ans, Mark Henry. Je voulais finir en beauté avec Mark Henry. Ah oui, ben vas-y. C'est pour ça que quand j'ai vu Mark Henry, ça m'a donné une idée de, de fin pour notre épisode. Je te vois venir avec Mark Henry euh, Awake. Ben, t'as-tu vu le changement drastique de poids de Mark ah, ouais, Henry? Ah oui, ça fait trois semaines, je pense qu'il a publié, cette photo-là. Euh, c'est incroyable. Je pense qu'il y a eu beaucoup de views, il y a beaucoup de likes. Ben, oui, puis euh, les gens partagent beaucoup. c'est euh, un gars qui s'est toujours ben, oui, sais euh, il y en a beaucoup là, qui, qui se reprennent en main. Tu sais, on parlait de P.O. méthode, on parlait de plein, plein d'autres mondes comme ça. Ah, on parlait de Michel Charrette à un moment donné dans oh. une de nos épisodes. Tu sais, euh, c'est important de se prendre en main et de, de, de se garder actif, surtout dans le, dans le moment de, de confinement. Euh, donc, garder la santé, tout le monde. Euh, on est euh, à la fin mai, il commence à faire beau, c'est motivant, on peut aller courir dehors ou juste marcher. Juste prendre l'air, ça nous fait du bien, ça nous, ça nous oxygène le cerveau. Donc, c'est ici que se termine notre podcast euh, émission 4 sur la lutte. J'espère que vous l'avez apprécié. Euh, nous sommes disponibles sur Spotify, euh, en balado-diffusion, euh, euh, sur euh, notre YouTube channel et euh, sur euh, les médias sociaux. Balado, Spotify, euh, Instagram. C'est ça. Euh, restez avec nous, euh, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, débutera notre revue musicale du Wrestle Rock Podcast. Alors, soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! N -W the rock says, Sweet baby Jesus in the office.